Et salut tout le monde, c'est Luthor les gars J'espère que ça va bien, ça fait plaisir, ça fait plaisir de refaire plein de vidéos parce que oui, l'actu est brûlante Alors, vous avez, j'espère, vu mes dernières vidéos avec notamment l'interview de Tao qui est allé à Londres tester 7 V1 d'eFootball football et qui nous en dit plus et qui nous dit plein de choses, c'est très intéressant, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo Aujourd'hui, on va faire quoi on va analyser un match avec du vrai gameplay que Tao m'a donné, donc merci à lui. Au moins sur cette chaîne, vous êtes sûr d'avoir du vrai gameplay parce que faites très attention sur YouTube, ça y est. Il y a des vidéos fake où ça vous marque eFootball V1. Sauf qu'en fait, ce n'est pas de la V1, c'est toujours de la euh, 0.9. Donc voilà, c'est un petit peu dommage de se faire carotte. Donc je vais découvrir ce gameplay en même temps que vous. On va l'analyser ensemble, on va donner notre avis, on va le décrypter bien sûr. Et ensuite, bah, ça nous permettra peut-être de nous faire déjà un premier avis sur ce eFootball V1 avant évidemment de le tester nous-mêmes jeudi prochain parce qu'on ne peut se faire un avis sur un jeu quand le testant. Donc, euh, mon avis, il peut vous intéresser. Mais bien sûr, ce sera votre propre avis qui sera le plus intéressant. Si tout ce que je fais vous intéresse, et vous plaît, les gars, le petit like, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. C'est parti pour la vidéo. Eh bien, messieurs, c'est parti pour un Manchester United Juventus. Bon, l'entrée des joueurs, elle était déjà très propre. Ça, je ne pense pas qu'il l'ait changé. Dites-moi euh, si je me trompe, mais ça, pour l'instant... Pas de nouveauté. La sélection des maillots, elle était déjà très cool. Elle l'est toujours. Donc, pour l'instant, rien à dire de spécial. Ensuite, on a donc le plan de jeu. Alors là, on va faire une petite pause puisque le plan de jeu, on voit qu'il y a quand même euh, des choses différentes. Hein. On a toujours euh, line-up, mais on a tactique, on a team et on a la petite roue crantée. Euh, Tao, dans sa dernière interview euh, que j'ai publiée hier, nous expliquait que c'était beaucoup plus fluide et beaucoup plus ergonomique. Donc ça, c'est quand même... Très intéressant. En bas, on voit que sur carré, player condition. Donc ça, je pense que c'est in les instructions individuelles. Changement, je pense qu'on a toujours euh, la modification des statistiques euh, suivant euh, la forme des joueurs. Ah non, player condition, c'est ça. C'est la forme des joueurs, pardon. Vous voyez, j'ai dit euh, des bêtises. Donc euh, voilà, il fait ses petits changements. Bon là, il n'a pas activé la forme. Mais euh, bon, après tout, c'est pas bien grave. Bon, on voit qu'un Pogba... Euh, en milieu offensif, il passe à 78. On a bien le changement de stats suivant euh, les changements de poste qui n'était pas le cas, je crois, sur la euh, 1.0.9. Euh, Alors là, voilà. Au niveau des tactiques, on a changé la formation, euh, team play style, individuelle instruction et euh, sub-tactique. Donc C'est tout ce qu'on retrouvait sur les anciens PES. Donc, tu peux changer ta formation. Tu as euh, le style de l'équipe, la tactique de l'équipe. Tu as ensuite les instructions individuelles et euh, sub-tactique. Je pense que alors c'est euh, soit euh, les, les, les, les, le fait de mettre euh, les tireurs de coups francs, les, le capitaine, ou euh, les changements rapides en match de tactique. Alors, ça, pour l'instant, je ne sais pas encore. Dans tous les cas, ça apparaît beaucoup plus complet que ce dont on avait eu euh, droit pendant cette 0.9, euh, 0.9.1. Bref, le match euh, bizarre. Dans Team. Autopic player, ah non, c'est là où il y a les rôles des, des joueurs, etc. Donc, euh, on retrouve un jeu euh, de foot beaucoup plus complet tactiquement. Et euh, ce qui est euh, bah, tout à fait normal, on ne va pas se mentir. Euh, Pogba, du coup, qui passe bien à 85 euh, en MR, c'est intéressant. Et du coup, on peut voir un petit peu euh, quelques notes. On voit quelques notes, on voit Rashford 82, euh, Eric Bertrand Bayek 78, Matchit 79. Je trouve que les notes sont plutôt basses. Dites-moi ce que vous en pensez. Or, par contre, sur la Juve, on voit un Delirte 87, énorme. Euh, un euh, Vlaovic 85. Bon, ça semble euh, plutôt réaliste, on va dire. Bon, Arthur 82, bon, ok. Mais bref, ça semble assez réaliste. Donc c'est plutôt pas mal. Et euh, on voit, euh, on a vu un Maguire 83, Lindelof 80, je crois qu'on a vu un Varane 86. Ok, bon, plutôt, euh, plutôt correct. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, un Cristiano Ronaldo 90. Alors, 90, c'est bien, mais ce n'est pas non plus énorme, sachant que ça va très certainement être un des joueurs les plus forts du jeu. Donc, 90 pour peut-être le ou un des joueurs les plus forts du jeu, ça va, tu vois, ça va. Je trouve que ça reste correct. Peut-être un Mbappé 91, je ne sais pas. Bref, on verra ça plus tard on retourne sur le match. Petite cinématique dans les vestiaires qui était présente et qui est plutôt sympa pour l'immersion. Euh, ça aussi, c'était pareil. Ça ne change pas. Et là, normalement, on va avoir une nouveauté. Alors, les couleurs jaune et bleue, les gars, c'est toujours dégueulasse. Hein. On ne va pas se mentir. Vraiment, je ne comprends pas. Euh, ça, fait, ça fait arcade. Ça fait euh, enfantin. C'est moche. Alors, on n'a pas vu la nouvelle présentation. Je pense qu'ils ont skippé. Ils ont skippé la nouvelle présentation euh, des joueurs. Alors, c'est parti pour le match, on va analyser Alors, je ne vais pas vous faire un commentaire, mais on va analyser ça. Donc là, euh, Rabio, ok, Rabio qui réussit à protéger bien son ballon alors que les adversaires sont dans son dos. Ça, je trouve ça plutôt correct. Euh, c'est normal qu'on ne puisse pas passer à travers un joueur. Hein. Euh, petite passe loupée. Donc là, euh, alors, le jeu paraît déjà, euh, à première vue, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus euh, fluide. Et ça, c'est quand même intéressant. Oh, la petite balle là, par contre, qui passe au milieu de tous les défenseurs. Ça, les gars, ça ne me rassure pas de fou. On va se la revoir. Alors là, c'est vrai que je comprends pas pourquoi Lindelof ne la prend pas. Tu vois Alors, peut-être parce que je pense que là... Donc, c'est Tao qui est à Manchester. Je pense que Tao euh, n'appuie pas sur, euh, sur l'interception. Donc, de, du coup, bah, ça passe. Et derrière, par contre, un très bel arrêt. Très bel arrêt euh, du gardien. Alors, il faut qu'on ait des bons gardiens pour avoir un bon jeu de foot. Ça, c'est intéressant. Bon, Blaovic qui est quand même très bien fait. Petit ralenti... Avec cette couleur moche, ok Les tribunes, alors attardons-nous, hein, attardons-nous quand même euh, sur les tribunes. Alors, c'est toujours le même problème. Alors, je trouve que c'est quand même mieux fait, hein, mais on voit qu'il y a quand même encore beaucoup de copier-coller. Donc, euh, regardez les bras là, les bras blancs qu'on voit bien tendus. On voit que c'est tous les mêmes. Il euh, y a un, un, un, un personnage comme ça au mètre carré. Donc, c'est vrai que ça, c'est un petit peu dommage. Mais, apparemment, euh, Durandil avait dit que dans les fichiers du jeu, il y avait... Euh, possibilité d'avoir des trucs beaucoup plus beaux, donc attendons peut-être une prochaine mise à jour, alors corner tiré à 2, d'accord, le petit centre, et, euh, et ok, bon, repoussé euh, par la défense, ou plutôt loupé par Vlaovic qui va en corner, plutôt, bon, là une séquence plutôt réaliste, on va dire que pour l'instant, à part la balle qui passe au milieu des défenseurs, et encore on sait pas si c'est pas une erreur du joueur, pour l'instant pas de dinguerie, alors j'ai toujours un peu de mal avec euh, ce cercle, ah là, la Belle interception, encore euh, belle interception au milieu de terrain de la Juventus, même si là, euh, il va perdre le ballon. Alors, pareil, là, on a vu Pogba se retourner. Je trouve que c'était beaucoup plus rapide, beaucoup plus… Voilà, ça, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus… Oh, très belle extérieur, très belle extérieur. cette physique de balle, là. Alors, quand vous allez voir des jauges violettes, les gars, ce sera… Voilà, ça, c'est une passe rapide. C'est une, euh, une passe chargée, une passe forte. Donc, regardez bien, euh, ce qui est intéressant, c'est… Le chargement, puisqu'il y a un temps de chargement, vous allez voir. Il y a un temps de chargement, vous allez voir qu'il fait des petits pas et vous voyez qu'il y a un petit délai avant que la passe parte. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que si tu ne peux pas le faire n'importe quand, c'est-à-dire que si tu as un adversaire qui est à côté de toi, bah, il va te prendre le ballon. Mais euh, ça rend le jeu encore plus dynamique. Donc. Pour l'instant, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, les transversales, elles ont toujours été réalistes et belles sur PES. Euh, donc ça, ça ne change pas. J'aimerais bien voir une petite transversale chargée. Donc là, on voit une passe. Une passe loupée, mais une passe loupée logiquement. Ah, alors là, par contre, un peu bizarre. Là. Pourquoi euh, le joueur n'a pas pris le ballon Un peu bizarre. Alors Tao nous a dit aussi de faire attention parce qu'apparemment... Ah, tiens, une passe chargée. Donc la passe chargée est sur la trajectoire. Donc forcément, euh, c'est intercepté. Tao, Tao nous a dit de faire attention sur les fins de frappe. Les joueurs étaient... Dans le vent, même, même quand on anticipait, donc ça, un petit peu dommage. Alors, quand vous voyez euh, au-dessus d'un joueur un petit logo euh, blanc, c'est qu'il active le pressing du deuxième joueur. Donc là, regardez, euh, il si, y en a un, regardez, derrière le porteur de ballon, euh, je ne sais pas, je crois que c'est Fred. Fred, il a un petit logo blanc, donc ça, c'est qu'il a activé le pressing deuxième joueur. Alors que lui contrôle Alex Télès. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un petit peu les informations et que vous puissiez suivre le, le jeu correctement. Donc là, Danilo qui s'approche. Danilo qui s'approche. Danilo qui tente une. Oh, très belle frappe. Très belle frappe. Je crois que c'est une frappe chargée. Et encore une fois, un très bel arrêt. Très bel arrêt du gardien. Donc, ok. Nouveau corner. Bon, il est à la peine. Hein. Il est à la peine, Tao. Je pense qu'il joue contre Alix. Alix qui est un joueur quand même habitué au PES. Qui a forcément l'avantage puisque. Ça reste dans la DNPS. Ah, là, vous voyez, mauvais contrôle, du coup, récupération de McTominay. Et là, on voit de la lutte à l'épaule. Lutte à l'épaule intéressante. La passe qui va finir euh, par euh, être réussie quand même. Petit L1 triangle, alors que la, la défense était très, très mal regroupée. Sancho Sancho qui tente une frappe, très bien repoussé par le gardien. OK, pour l'instant, pas de folie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Après, il y en a très certainement qui vont me dire, euh, « Ah bah là, à cet endroit-là, le mec a posé son pied droit alors qu'il aurait dû poser son pied gauche. » Bon. Euh, et une mi-temps Alors match de 5 minutes Forcément Ça va très vite euh, Mais j'ai trouvé Qu'on s'ennuyait pas Et ça c'est peut-être Un truc qui Qui change Parce que moi personnellement Sur la version 0.9 mes, mes burns, Je m'ennuyais énormément Je trouvais que c'était du gag euh, Un truc de fou Là Là je trouve que c'est dynamique Tu vois Alors là encore une fois ah, Petit contre là euh, Quelques faces Qui me rappellent un petit peu euh, Les les contres qui avaient lieu sur euh, PES 20, qui, qui me faisait pas trop kiffer. Hein, euh, J'appelais ça les rebonds du cul. Donc C'est euh, le terme technique de Luthor, quand ça tapait dans un joueur et que ça partait dans tous les sens. Ouh, là, l'interception euh, qui était importante, qui était intéressante, parce que sinon, ça partait au but. Donc là, Tao avec la juve. Ok. Vous voyez, je trouve que les changements de direction des joueurs sont beaucoup plus réalistes. Un petit l triangle bien couvert. Ok. Euh, là, il a fait un L1 Triangle qui était un petit peu un L1 Triangle euh, what the fuck. Encore une fois, on tente le L1 Triangle what the fuck qui passe pas. Donc ça, c'est plutôt rassurant, dirons-nous. Beaucoup de pressing à deux. Beaucoup de pressing à deux. Alors là, on voit hop, Alors, on voit pas de changement manuel pour l'instant. Mais j'en ai vu. J'ai vu des changements manuels sur d'autres captures. Changement manuel euh, et euh, appel manuel. Oh, le très beau tacle d'Alex Teles. La balle semble... Euh, comme sur la version précédente, qui était, qui était bonne par rapport à ça, c'était que la, la balle collait beaucoup moins aux joueurs que sur les anciens PES. C'était plutôt bien. Euh, C'est ce, ce qu'on voit là. Alors on abuse. Hein. On, on, on use et on abuse des Alain Triangle, mais pour l'instant, aucun n'est passé. On a vu pour l'instant deux très belles frappes du côté de, la Juve, euh, du côté de, de Manchester repoussées. Non, c'était du côté de la Juve d'ailleurs, parce que c'était repoussé par De Réa. Euh, L'Adrien Rabiot... Ok, alors apparemment Adrien rabus c'est pas, euh, pas un des mieux faits de ce qu'on m'a dit. Regardez en même temps hein, les spectateurs, on est là pour ça. Voilà le, le corner, euh, le coup franc complètement loupé. Un peu bizarre également de. Euh, alors je, voilà, je vais mettre pause. Regardez en bas, en bas au niveau des, des, des noms des joueurs et du logo des équipes. Ça, c'était Idécoun qui m'avait fait remarquer. Expliquez-moi pourquoi ils ont été foutre du rose à cet endroit-là. Tu vois là, le rose, mais quel intérêt, quel, quel est le rapport pour mettre du rose Je ne sais pas, le, le graphiste était fan de rose. Il s'est dit, le jaune et le bleu, c'est déjà pas assez dégueulasse, on va rajouter du rose fluo. Pff, aucune idée. Dans tous les cas, ça, je trouve que c'est euh, vraiment moche. Bon, L'interface, en général, est moche. On a toujours le petit logo euh, Euro Eco Plus présent. J'espérais. Qui change cette DA, cette direction artistique Bon, à mon avis, on va se la coltiner au moins pendant cette première saison Espérons quand même qu'il change à la saison 2 Parce que là, vraiment, euh, Jean-Michel Mauvais Goût a, a, a fait des merveilles Allez, petit dégagement de David de Réa Ok, dégagement court Attends, oh, Là, par contre, très mauvaise passe Tu vois, ça, c'est une passe loupée Qui, pour moi, est normale et, et, Il a fait un, un mauvais choix Voilà, et c'est normal que la balle soit interceptée Oh, derrière, le L1 triangle, très bien intercepté, très beau contrôle, hein. euh, très beau contrôle en, en porte-manteau, donc euh, ok. Petite passe là, euh, heureusement, Cristiano Ronaldo est physique, très bien très bien joué ça, très très bien joué, Pogba la frappe ah, Dommage, il aurait peut-être dû s'avancer, frappant une touche, intéressant, euh, peut-être encore un poil mou, dites-moi ce que vous en pensez au niveau de la trajectoire, enfin pas de la trajectoire, mais de la vélocité de la frappe, je trouve qu'elle est un peu molle, mais ça va. Ça va, mais là, il leur avait largement le temps de contrôler. Euh, plutôt que de faire cette touche en, en première intention. On continue. Alors là, il a repris le dessus. Il a repris le dessus, hein. il a repris le dessus. Euh, notre ami Tao avec Manchester. Ok, une passe euh, intéressante. Le mauvais contrôle. Alors, pourquoi ce mauvais contrôle Je ne sais pas. Oh là, il y a de l'espace. Très bien fait. Attention, Cristiano Ronaldo qui va se présenter tout seul. Et là, a frappé le but. Bon, ok, ok. Bon, là, vraiment, euh, vraiment, euh, mauvais alignement de la défense. Après, rien, rien de choquant. Alors, j'aime pas trop l'animation de Cristiano Ronaldo qui se casse la gueule quand il tire. Tu vois, il n'y a aucun intérêt. Il n'est pas en bout de course. Il est tout seul. Euh, enfin, il est tout seul. Ouais, il est tout seul dans la surface. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Donc, euh, bizarre, mais bon, il marque. Donc, c'est le plus important. Et là, on va dire que, ok, ok, ok. Bah écoutez, merci à Tao déjà hein, de nous offrir euh, ce match. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Moi, les gars, je ne vais pas faire le gars méga IP, etc. Puisque, encore une fois, il faut qu'on teste le jeu nous-mêmes. Mais, de ce que je vois, ça, ça m'encourage. Enfin, je veux dire, il y a des choses encourageantes. Y a des... Parce que, je l'ai toujours dit sur eFootball, 0.9, mes burnes. Moi, je n'ai pas du tout aimé. Il y avait des choses positives. Tu vois, Ça, je l'ai dit et j'avais dit que le jeu avait du potentiel. De ce que je vois, ils ont quand même corrigé pas mal de choses que moi je demandais, notamment tous les changements de touche, le retour du pressing à 2, changement manuel, appel manuel, ça pour moi c'était primordial. Les tactiques, voilà, je le demandais, pour moi c'était inenvisageable de jouer avec 5 tactiques, même si certains t'expliquaient que si c'était bien, euh, non, non, tu vois, plus t'as de choix pour moi, mieux c'est. Et au niveau du gameplay, ce qui me dérangeait le plus, c'était que c'était mou, euh, pas dynamique, on s'ennuyait à crever. Donc là, vraiment, ça, ça m'a l'air d'être corrigé. Après, évidemment, il va falloir déjà mettre la main sur le jeu. Je me répète, mais surtout, enchaîner les matchs, puisque c'est évidemment en enchaînant les matchs qu'on voit les plus gros défauts. Bon, même si sur le e-football qui était sorti, il n'y avait pas besoin d'enchaîner les matchs. Dès le premier, tu voyais qu'il y avait euh, des défauts qui étaient rédhibitoires pour beaucoup. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez encore une fois de ce gameplay euh, très très intéressant personnellement voilà je suis pas hypé mais je suis euh, curieux de tester et euh, curieux et je me dis que il y a de grandes chances que ce jeu me plaise au niveau du gameplay et ça c'est quand même peut-être le truc le plus important évidemment il y en a qui vont dire ouais mais on peut pas se contenter que de ça je suis d'accord évidemment mais euh, avec la bouillie qu'on a eue ces derniers mois bah tu vois juste un jeu avec un bon gameplay finalement bah, je vais peut-être en choquer plus d'un, mais moi, je m'en contenterai en attendant la saison prochaine et j'espère du contenu. Allez, c'était Luthor, à très très vite les gars.